pense que cette dimension RSE qui à l'époque ne s'appelait déjà pas RSE lorsqu'on a créé Talent, on l'a toujours eu chevillée à notre cœur et on a fait euh grandes choses dans le domaine de la diversité, dans le domaine de, de la formation, dans le domaine de, de, de la parité, dès le démarrage de talent et c'est ce que nous voulions aussi mettre en avant lors de notre présence l'année dernière, cette année et pour les années futures. C'est pour ça qu'on tient à être présent et qu'on est ravis, aux côtés de Romain et de cette très belle organisation, d'être un partenaire fidèle et dans la durée pour ce très beau forum. Aujourd'hui, toutes les technologies vont permettre de, de supporter ces, ces ces projets de transformation pour aller vers des bilans de carbone optimisés, l'optimisation de l'utilisation de, de modes de transport alternatifs comme le vélo, le covoiturage. On l'a vu, il y avait ADP autour de la table, Transdev, ils ont tous lancé ces grands programmes de transformation. Et des entreprises comme Talent sont là pour les accompagner à mettre en œuvre ce qu'ils veulent faire dans ce, dans ce programme de transformation. Donc ils sont sensibles et on est ravis de pouvoir justement accompagner ces grands projets.